Bonjour et bienvenue pour ce nouveau tutoriel où je vais vous expliquer comment gagner au tic-tac-toe. Alors, il y a deux techniques pour gagner au tic-tac-toe, une plus cabreuse que l'autre, mais elle a le mérite d'exister. Alors, il faut savoir qu'une chose, pour gagner au tic-tac-toe, il est presque obligé de commencer. Si vous êtes deuxième, vous avez une micro chance de gagner. Si l'adversaire fait une grossière erreur. Donc, la première technique consiste à commencer au milieu et à faire un triangle, c'est-à-dire un coin là, le milieu, et un autre coin. Ce qui permet d'avoir la possibilité de la diagonale là, de la diagonale là et de la ligne là. Donc, on commence au milieu. L'adversaire a choix soit il met dans un coin soit il met dans un milieu s'il met dans un coin vous avez peu de chances de gagner ça c'est une grosse erreur de cette technique en revanche s'il met au milieu vous avez beaucoup de chances de gagner mettez par exemple là pour l'obliger à mettre son jeton là et il a aucune possibilité de faire une ligne comme ça alors voilà et là vous voyez que il n'a aucun danger pour nous. Vous pouvez continuer vos techniques en mettant ici pour avoir toujours deux possibilités. Soit la ligne, soit la diagonale. Si vous mettiez ici, vous auriez que la diagonale. Donc ça, ça aurait été facile pour lui de, de contraindre cette technique. Donc mettons ici. Là, l'adversaire ne peut plus rien faire. Il met là, vous mettez là. Et il met là, vous mettez là. Et vous avez gagné. Voilà pour la première technique qui est assez facile. La deuxième technique consiste à utiliser trois coins. Cette technique permet d'avoir deux lignes possibles et une diagonale. Donc, vous commencez dans un coin. Si l'adversaire euh, met le deuxième jeton au milieu, vous avez de grands risques. De finir égalité. Donc, nous allons pas prendre cet exemple là. Donc, s'il si met là, pour le contraindre à mettre le jeton où vous voulez, vous allez plutôt le mettre là. Comme ça, il n'a aucune ligne possible. Si vous le mettez là, il va mettre au milieu et vous aurez la ligne et il va me faire la ligne là. Si vous le mettez là, il pourra mettre n'importe où et aura de grands risques de faire la ligne. Donc, vous allez le contraindre à le mettre. Le jeton ici. Comme ça, il n'a aucune défense, aucune attaque. Vous y finir facilement votre technique qui consiste à faire dans trois coins. Alors, en mettant là, vous avez la possibilité de la ligne et de la diagonale. En mettant là, vous n'avez que la diagonale, ce qui n'est pas très bon. Donc, on préfère mettre là. Comme celle-là, c'est comme avant. L'adversaire, s'il met là, vous mettez là. Et s'il met là, vous mettez là. Et vous avez de nouveau gagner. Maintenant, si on se met à la place du deuxième joueur et qu'on veut esquiver la technique, qui consiste à mettre dans les coins, eh bien, vous mettez, comme j'ai dit avant, au milieu. Là, l'autre pourra mettre n'importe où. S'il met là, vous allez faire la ligne là. S'il met là, vous allez faire la ligne comme ça, etc. S'il met là, vous n'allez pas vous faire avoir à mettre dans un coin. Vous allez mettre au milieu. Ce qui va l'obliger à mettre à contrer votre ligne et va finir par une égalité. Et voilà, vous finissez même par gagner s'il fait une erreur comme par magie, ça arrive ici. Voilà, j'espère que ces techniques vont vous aider pour gagner à l'école ou ailleurs. Hein. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.